je suis stressée un petit peu quand même c'est vrai Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo des plus gays, des plus joyeuses En ce moment c'est Déprimeland sur la chaîne La Plume Je vous promets, ça, ça va aller les vidéos d'après Je vous retrouve aujourd'hui avec euh, une de mes plus proches amies, Coralie C'est moi <rire> Que j'ai rencontré lors, de mon, enfin, lors du master, puisqu'on a fait le même master Et aujourd'hui on va vous parler du fait de perdre un proche, du deuil en général et on va en fait vous raconter nos expériences personnelles c'est vraiment important qu'on le précise ça va être nos histoires ça veut, ça veut pas dire que tous les deuils euh, se, se passent comme ça c'est une vidéo qui nous tient beaucoup à cœur parce que lorsque nous on a perdu euh, nos proches en tout cas moi personnellement et je crois que toi aussi, mm. c'est une vidéo je pense qu'on aurait aimé voir. Et je pense, j'espère, en tout cas c'est notre but, que ça aidera des personnes, peut-être les proches aussi des personnes qui sont en deuil. On a également demandé à ce que vous posiez des questions sur Instagram parce qu'on s'est dit peut-être qu'il y a des choses, des points on va... auxquels on va pas penser. Vous vouliez aborder donc euh, je pense que ça va être le cas. Donc euh, écoutez on est parti On va commencer par la partie la moins fun finalement, Et on va forcément vous raconter ce qui nous est arrivé. Moi je vous en avais déjà un petit peu parlé mais j'ai perdu ma maman d'un cancer en juillet 2021. Ça a été ce qu'on va dire un cancer fulgurant dans le sens où elle est tombée malade, en, enfin on l'a su en tout cas, au mois d'avril et elle est décédée au mois de juillet donc on a eu très peu de temps pour se préparer et surtout que les médecins ne nous ont pas du tout préparé mais alors pas du tout euh, le moment où on a compris en fait que c'était vraiment grave et qu'elle allait partir c'est quand les médecins nous ont parlé des soins palliatifs donc euh, à peu près 2-3 semaines avant donc on a eu 2-3 semaines pour se préparer, donc moi j'ai perdu ma maman il y a du coup ça fait un an, bientôt un an et demi. Alors moi j'en parle avec le sourire parce que je suis contente de parler d'elle, mais j'ai perdu ma soeur euh, Lise qui avait 30 ans, elle allait avoir 31 ans. Elle était enceinte de 3 mois de son deuxième enfant, elle c'était un accident de la route, voilà, elle allait au travail sur son vélo et s'est fait renverser par un camion par un poids lourd, euh, qu'il avait pas vu, hein, bêtement, évidemment qu'il l'avait pas vu Coralie <rire> Et du coup voilà, moi pour le coup, autant Margot ça a été étalé sur plusieurs semaines, plusieurs mois, autant moi ça a été, euh, bam, bah, j'apprends le jour de la rentrée en master, hein, voilà. Le jour de la rentrée, premier cours, euh, je vois que mon beau frère m'appelle, je réponds pas, je me dis qu'il a pas dû capter, que c'était euh, le premier jour de, des cours, et euh, du coup c'est entre deux cours que euh, bah, j'ai appris qu'elle s'était faite euh, écrasée par un camion, mais du coup on savait pas ce qui était exactement arrivé, et c'est plus tard encore que... Euh, des pompiers m'ont appelé, mais c'est toujours pas eux qui m'ont annoncé, donc il s'est vraiment écoulé 4 heures en gros pendant lesquelles j'ai pu me faire tous les scénarios possibles et inimaginables. Euh, mais du coup, voilà, c'est une de ses collègues qui m'a appris au téléphone. Oui, c'est vrai, que ça c'est un point euh, qui nous a liés parce qu'on est, on est très Ouf. proches, euh, et notamment par, parce qu'on a perdu toutes les deux un proche oui. à des périodes assez euh, proches. On était déjà copines. Ouais. Ce... quand j'ai perdu ma mère, mais ça nous a encore plus ouais, euh, ouais, ouf, encore plus rapprochés. Écoutez, on a envie euh, de rendre un petit hommage euh, à ces deux magnifiques personnes qui sont parties. Donc euh, voici une petite photo euh, de ma maman qui était la plus belle je suis très objective bien évidemment et voici une, une photo euh, de lise qui était aussi la plus belle voilà hein, toujours très objective et voilà. <rire> alors comme je vous le disais tout à l'heure je vous ai demandé sur instagram si vous aviez des questions et l'une des questions je pense que c'est la que vous allez peut-être vous poser c'est quelles sont les différentes étapes du deuil Alors il y a la théorie et il y a la pratique <rire> ouais, ça. il y aurait plusieurs étapes alors euh, déjà les théories diffèrent mais ce qui revient le plus c'est qu'il y a l'état de choc puis l'état de déni, l'état de colère qui va avec le marchandage, l'étape de tristesse, ensuite l'état de résignation, l'acceptation et la reconstruction. Moi je trouve déjà là-dedans qu'ils ont oublié plein de choses, par exemple la culpabilité. Et vous voyez quand on voit les schémas, euh, c'est quelque chose qui semble très linéaire. Alors ils le disent eux-mêmes que les étapes en soi elles sont pas, c'est pas l'une après l'autre, c'est pas vous allez être pendant un mois. Dans, dans le déni, un mois euh, dans la colère, je pense que si c'était si simple, si c'était si facile, tout le monde le ferait enfin, Quand je lis les étapes, je me dis, ah oui, forcément la tristesse, le choc, bah euh, oui <rire> J'ai pas du tout ressenti euh, toutes ces étapes-là perso, je sais pas moi, évidemment c'est le choc, du coup t'apprends euh, au téléphone, bah voilà, ta soeur s'est fait t écraser, t'es là genre... Peut-être là qu'est intervenu le déni, mais vraiment c'est une phase très très courte du coup, pendant l'appel avec mon beau-frère, mon premier réflexe était de me dire c'est bon, euh, il me fait une blague, tu vois, c'est pas possible, euh, je le connais, c'est un petit farceur, machin, puis après je me dis genre, personne fait ça, et au fait euh, peut-être euh, un tel il est mort, genre, assez vite, le déni s'est arrêté, je pense vraiment que chacun a ses étapes, chacun fait son petit mix, chacun réagit comme il parce que là c'est vraiment, c'est plus de la volonté là, c'est chacun fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. Moi j'en ai ressenti plusieurs dans cette mmh. que je viens de citer. Genre j'ai eu le choc quand j'ai vu, parce que alors, moi j'étais présente quand ma mère euh, est décédée, elle est décédée sous mes yeux. Comme je vous disais, euh, on était censé être préparé, que ça faisait trois semaines qu'on savait qu'elle allait partir. Euh, honnêtement, on n'est jamais prêt. Quand j'ai vu son pouce arrêter, parce que j'ai littéralement vu son pouce arrêter et son dernier souffle, mon monde s'est effondré, j'ai vraiment mmh. eu euh, le choc. J'ai jamais été confrontée à la mort autrement, j'ai jamais connu euh, mes grands-parents, encore moins quand ils sont décédés. Et genre, vraiment, j'ai comme toi ce, le monde qui s'écroule, et genre, le fait que c'est impossible, vraiment, c'est inconcevable. Moi, ma, ma soeur, je l'avais vue la semaine d'avant, quoi, même pas dix jours avant, pour moi, c'était pas possible. Et surtout, ma soeur, enfin, pour moi, bah, je pense que pour toi, ta maman, c'était pareil, tu vois, Mais moi, ma soeur, c'était mon monde, c'était, bah, du coup, c'était ma soeur, c'était ma meilleure amie, c'était, elle euh, m'a appris. Plein plein de trucs, c'était ma confidente, c'était absolument tout. Et du coup je pense que tu peux encore moins réaliser. Enfin genre impro enfin, ouais, improbable, comme tu, tu te réveilles un matin et puis boum ça y est c'est... Mais voilà pour les étapes du deuil, euh, je pense qu'il n'y a pas de règles en fait et que... Moi, je sais que dans une même journée, je pouvais vivre euh, la colère, la tristesse, la culpabilité et le déni dans la même journée. Vraiment, chacun fait son chemin, chacun fait ce qu'il peut. Ça m'a permis de vraiment faire les choses à mon rythme. Là, il n'y a personne qui peut vous dire quoi que ce soit. Il n'y a que vous qui saurez. J'en prends une au hasard, mais en fait, euh, c'est une des choses qui est le plus revenue. Que dire pour ne pas dire une connerie pour aider son ami Que dire à quelqu'un qui vient de perdre un proche Je me sens souvent démunie. J'ai un ami qui a perdu son papa il y a quelques mois, sans savoir... comment savoir ce dont il... Il a besoin. C'était ouais. juste pour montrer qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est quand on a quelqu'un de proche qui a perdu quelqu'un, que faire T'es pas dans sa tête malheureusement il n'y a pas mille possibilités et là c'est le moment les gars de dégainer votre meilleure arme, la communication. Tu mettrais hein, le petit truc genre la communication <rire> Je crois que c'est le moment où j'ai vraiment découvert l'importance de la communication. Okay. A... J'ai appris justement à faire les choses à mon rythme et à dire Bah écoutez, là je me sens pas bien. Écoutez, là c'est une journée sans. Euh, là aujourd'hui j'y arrive pas. Là j'ai besoin de ça. Moi ce qui m'a aidé et ce que j'ai essayé de reproduire avec toi, j'ai l'impression que ça a fonctionné, c'est juste de dire Bah comment ça va Et juste ouvrir la porte parce que souvent, genre, t'as envie par réflexe de un peu prendre sur toi et te dire Bah j'ai envie de protéger les gens du monde extérieur, de, de, de tout ce qui se passe. J'ai pas envie de leur imposer forcément. Euh, la mort, enfin c'est un truc qui est hyper violent par définition et du coup t'oses pas forcément dire ce que tu ressens, t'oses pas forcément parler aux autres de toi-même, ouvrir, euh, ouvrir la porte et instaurer justement un safe space et dire bah écoute si tu vas pas bien, si t'as envie d'en parler, je suis là soyez prêts aussi à entendre bah, du négatif, soyez prêts à entendre des pensées hyper dures, euh, souvent malheureusement il y a des dépressions qui suivent des deuils et, euh, <rire> et c'est des moments, euh, voilà, on a fait une chacune euh, faut vous attendre à vraiment des réponses qui peuvent vous tabasser aussi, pas donner le relais peut-être à quelqu'un d'autre, euh, dites aussi quand vous, vous en pouvez plus, c'est important de vous écouter, vous aussi, si vous êtes ami d'une personne qui a perdu quelqu'un. Moi je tiens à rajouter que, vraiment, je l'ai vu dans mon entourage, j'ai eu plusieurs réactions différentes. Parce que la mort, en fait, le problème, c'est que c'est un sujet qui est hyper tabou, oui. euh, et les gens ne savent pas comment l'aborder. Et c'est-à-dire que même nous, en tant que personne qui a perdu un être, on ne sait pas comment aborder la mort avec les autres. Ce oui. qui m'a le plus aidé, c'est que la grande majorité de mes amis et de ma famille, en fait, me demandait de quoi tu as besoin. Parce que, au final, on peut avoir des besoins totalement différents. Mmh. Euh, je l'ai vu aussi passer dans les questions. Il y en a qui disent Je sais pas si je dois euh, proposer de sortir, si je dois, euh, au contraire, euh, euh, lui proposer de juste prendre un thé. En fait, pour moi, à mon sens, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ce dont j'ai eu besoin, c'est qu'on me demande de quoi tu as besoin. Mmh. En plus de comment ça va, c'est de quoi tu as besoin. Parce qu'il y a des fois, j'avais pas envie d'entendre comment ça va. Ouais, vrai. de quoi t'as besoin et du coup je pouvais répondre j'ai pas envie d'en parler parce qu'il y a des mmh. jours où j'avais pas envie d'en parler mmh. et d'autres où au contraire j'avais besoin de déverser tout ce que j'avais à déverser c'est aussi ça arrive avec la mort j'ai perdu un ami pas mort hein. <rire> Vaut mieux préciser Margot dans le, le contexte. Ah, pardon J'ai perdu une amitié parce que euh, cette personne-là, en gros, les mois après euh, l'enterrement, ne prenait jamais de nouvelles. Et quand cette personne en prenait, euh, elle faisait comme si de rien ne s'était passé. Et en fait, moi j'ai pas supporté. On a fini par en discuter parce que moi je me suis vachement éloignée de cette personne là. Et en fait, lui m'a dit que la mort c'était un sujet qui qui lui faisait peur, qui savait pas comment parler et qui savait pas ce dont j'avais besoin. Et je lui ai tout simplement répondu, bah en même temps tu m'as pas demandé. Moi ça m'a fait perdre cette amitié parce que je me suis dit euh, si je peux pas compter sur cette personne dans un moment comme ça, bah, quand est-ce bah... qu'on peut compter sur lui quoi Pour moi il faut pas faire genre il s'est rien passé. Enfin, mmh. Après encore une fois on est vraiment dans notre expérience personnelle. Oui. On, va, on va passer à cette question-là parce que je la vois beaucoup passer. C'est par exemple là j'ai comment surmonter la culpabilité par exemple, ne pas être allée la voir juste avant. J'ai souvent le j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, même si je sais que ça n'aurait pas changé l'issue. Le sentiment de culpabilité s'en va-t-il au bout d'un moment Alors là, moi, je vais pas du tout pouvoir répondre. <rire> je suis désolée, voilà, je suis désolée Est-ce que tu as ressenti ouais. de la culpabilité Absolument pas, parce que... Euh, en gros 2020 était l'année où je voulais sortir de ma zone de confort mais du coup euh, je m'étais fixé l'objectif euh, c'était pas une bonne résolution mais c'était euh, ben voilà j'ai envie de dire je t'aime à euh, mes proches je crois que c'était le jour où euh, ma soeur et beau-frère nous ont annoncé qu'elle était euh, enceinte d'un deuxième enfant euh, que moi je suis arrivée avec une petite boîte de chocolat donc j'ai enrobé le truc dans du chocolat, des petits mots doux et tout et je leur ai dit ben bah voilà je vous aime vraiment vous êtes des personnes incroyables etc voilà je voulais vraiment euh, C'est quelque chose qu'on ne dit pas du tout dans ma famille, et je voulais le faire cette année-là, et du coup j'ai pu le dire à ma sœur. Et du coup j'ai pas du tout ressenti cette culpabilité-là, comme je passais mon temps chez eux en fait, j'étais une semaine sur deux, je l'ai beaucoup vu, j'ai vraiment jamais eu le moindre regret, et je suis tellement heureuse, j'ai tellement aucun regret justement d'avoir dit je t'aime à toute ma famille, je me dis comment ils le savent. Franchement justement cette expérience elle m'aura au moins appris ça, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites-le maintenant, genre là, tout de suite. Moi, voilà. <rire> j'ai une expérience un peu différente. J'ai ressenti beaucoup de culpabilité. J'ai eu une longue période, où, et ça m'arrive encore parfois, en fait, ça arrive d'un coup, où je vais me dire, par exemple, euh, je vais repenser à quand j'étais adolescente, et je vais me dire, oh, mais j'étais odieuse avec elle, mais comment j'ai pu être comme ça avec elle, et je me mets à culpabiliser d'avoir été odieuse. Après, je vais culpabiliser des fois de ne pas être assez la voir à l'hôpital. Alors que, objectivement, j'y allais, tous les jours, donc je, je pouvais pas faire plus. Quand elle était malade, mais qu'on savait pas encore qu'elle allait mourir, on s'est engueulé et je me suis mis à culpabiliser de ça. Alors qu'en fait, bah, la vie était. Elle, était, elle faisait son cours, donc c'est normal de s'engueuler encore. J'ai eu la grosse phase de colère pendant mon deuil. Et je suis encore en colère, hein, je ne veux pas me vous mentir contre certaines personnes. Et je culpabilisais d'être en colère contre ma mère. Bah Moi j'ai été en colère parce que j'ai appris que ça faisait plus d'un an qu'elle avait des symptômes. Elle n'a pas consulté. Et euh, du coup j'ai eu cette phase de colère qui a été très courte. Mais après j'ai culpabilisé... De lui en avoir voulu. Mmh. Donc, vraiment, le, le bon cercle vicieux euh... des familles. On adore. J'ai été en colère aussi beaucoup contre le corps médical, parce que, notamment une personne, c'est son cancérologue. En fait, on n'a pas du tout été préparé. Sauf que lui, depuis le début, il savait que, en gros, on était fichu. Et ma mère, euh, juste avant de partir au sang palliatif, elle m'a dit, j'ai vu le cancérologue, et euh, la seule chose qu'il m'a dit, c'est, Bah, je le savais depuis le début, moi. Hyper en colère d'apprendre ça. À quoi ça sert de dire à quelqu'un qui est sur son lit de mort « Bah moi je le savais !» Ça pour dire que la culpabilité, pour moi, pour passer outre, il faut essayer de rationaliser, de se dire que on a fait les choses comme on a pu à l'instant T. Ouais, rationaliser, de dire que de toute façon, euh, on n'est pas parfait. Je sais pas comment on peut passer outre. En fait, pour moi, il faut essayer d'objectiver le truc. Essayer de se dire « Si c'était une autre personne, est-ce que je lui en voudrais, tu vois ?» C'est pas clair. Bah si, en gros, plutôt que de... de, de de culpabiliser par rapport à un de tes comportements qui te dit est-ce que si un de mes amis avait eu ce comportement là je l'en voudrais voudrais T'as vachement plus éclairé ces truc. Eh ouais tu crois quoi Tu es ma lumière <rire> Waouh <rire> Désolée de ouf en plus que tu vis ça enfin je trouve ça... On peut pas être plus vulnérable je pense qu'au moment où on perd quelqu'un qui nous est cher et qu'en plus c'est toi qui te mets cher dans la gueule enfin c'est quand que ça s'arrête quoi Ouais c'est c'est oui. en fait en plus ouais. pour des choses que tu ne pourras pas changer. Et là, ça montre bien que deux deuils peuvent être complètement différents. Il y a la question, pensez-vous qu'une thérapie est obligatoire Premier degré à la question, pensez-vous que la thérapie est obligatoire Non. Rien n'est obligatoire. Oui. Moi, j'ai insisté, j'ai tout de suite demandé à ma mère si elle pouvait me payer des consultes chez un psychologue, euh, parce que pour moi, c'était obligatoire. Je voyais pas comment je pouvais faire sans. Alors j'en ai testé plusieurs, j'ai testé plusieurs types de thérapie. Ça fait un, tout juste un an que je me fais suivre par une... Euh, psychologue, psychanalyste, perso c'est ce qui moi m'a suffi. enfin c'est ce qui me correspond. Moi j'avais besoin de parler, de sortir mon sac, et en fait aujourd'hui je, je vois pas comment j'aurais fait sans. Moi j'ai fait... <rire> j'ai, euh, Comment dirais-je J'ai mis sous le tapis, euh, clairement, mm. sous mon beau paillasson, euh, mon deuil pendant l'année de Master 2. Je pense que j'ai mené un chemin quand même et que j'ai avancé, mais pendant plus d'un an du coup je me suis pas du tout fait suivre. Quand je me suis retrouvée sans emploi après le Master, j'ai décompensé c'est ce qu'on appelle décompenser. j'ai pour le dire plus vulgairement pété un boulon mais du jour au lendemain. Donc aujourd'hui personnellement je suis aussi une thérapie donc je suis suivie par un psychiatre et euh, une psychologue moi en TCC donc thérapie cognitivo-comportementale c'est pas obligatoire mais si vous en ressentez le besoin il n'y a aucune honte, bien au contraire, les personnes qui demandent de l'aide, pour moi, sont les personnes les plus courageuses. Oui. Il n'y a aucune honte à aller consulter et vous pouvez essayer plusieurs types de thérapies. Il y a aussi la, la thérapie par EMDR qui est faite notamment pour les traumatismes. Mmh. et le, enfin, La perte d'un proche peut être un vrai traumatisme. J'ai commencé tout de suite, j'en ai vu une pendant bien six mois, euh, puis en fait ça allait mieux. Donc j'ai arrêté et euh, bah, je crois que ça correspondait à peu près en fait au moment où ta maman est tombée malade mmh. Et en fait c'est le jour où elle est décidé alors là C'est parti en live les copains et heureusement euh, mon copain de l'époque m'a emmené aux urgences Il a extrêmement bien fait et euh, bah voilà on parlait de dépression tout à l'heure Moi j'ai complètement plongé dedans et c'est tellement insidieux que je ne l'ai pas senti mmh. venir euh, Je savais que c'était lié au deuil Ça ne veut pas dire systématique, c'est pas parce que nous deux on est passé par là que vous aussi C'est pas parce que pour nous ça nous a aidé donc ça nous aide encore aujourd'hui que euh, vous c'est le cas, comme on disait tout à l'heure, faites comme vous le chantez quoi. Oui parce que euh, du coup tu, tu le dis, toi t'as été aux urgences, t'as ouais. été un petit peu hospitalisé. Ouais. Euh, moi j'ai été hospitalisée du coup euh, plus d'un mois. C'est pas obligatoire, mais c'est pas une honte. N'ayez vraiment pas honte de ça. Ah la question que je trouve hyper ouais. intéressante parce que là il y a deux avis opposés. Quelles sont vos croyances à ce sujet Sont-elles selon vous toujours là Est-ce que tu crois aux petits signes, plumes ou autres signes du défunt Personnellement, je suis de base très euh, cartésienne, très... Euh, je ne crois en rien. Pour moi, c'est tumeur. Et le fait que ma mère décède m'a fait me poser mille questions. Et en fait aujourd'hui je, je ne sais pas, je suis beaucoup plus ouverte à la question, j'ai regardé beaucoup de reportages sur notamment les expériences de mort imminente, je me, je me pose beaucoup de questions et je, il y a des choses que j'interprète comme des signes, euh, il y a eu des choses qui se sont passées euh, où je me dis j'ai pas d'explication rationnelle en fait. Je vous dis que je sais pas si j'y crois et en même temps tous les jours je parle à ma mère, tous les jours je lui demande un signe, tous les jours je lui, je, je lui dis que je l'aime, tous les jours je lui parle, donc ça me fait du bien, j'essaye de me dire que elle nous voit Je sais pas si j'y crois réellement ou si je fais ça pour me faire du bien Dans tous les cas ça me fait du bien donc je lui parle et euh, j'espère que ma mère m'entend Kiff kiff quoi, je suis Mifig Mirazin, j'ai le cul entre deux chaises J'ai plus d'autres expressions pour exprimer euh, cette... <rire> cette... Déjà Mifig Mirazin c'est déjà pas mal, hein. c'est pas mal hein. <rire> bon, Ma croyance c'est tumeur, euh... voilà, <rire> c'est fini, c'est synthétique Et j'aimerais des fois euh, pouvoir y croire mais pour moi on est vraiment juste un tas mais genre bah quand c'est fini c'est fini quoi. Moi j'aimerais bien des fois pouvoir lui parler. Alors des fois je lui parle mais c'est pas... Euh, c'est plus genre en mode tu me manques. Pour revenir là-dessus moi quelque chose qui m'aide beaucoup du coup c'est d'aller sur la tombe de ma maman aussi euh, pour lui parler notamment. Pour euh, lui mettre des belles fleurs parce que je sais que c'est ce qu'elle aurait aimé. Moi en tout cas c'est que, quelque chose qui m'aide de lui parler après. Perso je sais pas si j'y crois mais j'ai envie d'y croire. Euh, je respecte totalement les personnes de, de, de toutes les religions, toutes les croyances d'ailleurs en fait euh, globalement. J'ai quand même cette petite voix dans ma tête qui me dit l'humain peut pas tout savoir. Je vais vous donner un exemple parce que je vous ai dit que j'ai eu plein de signes. Je vais vous donner un exemple, c'était un jour où on était chez toi et mmh. on parlait de ma mère. Et c'était une période où ça n'allait pas, j'étais hyper stressée par rapport aux examens et tout, ça n'allait pas du tout. Et on parlait, euh, bah, oui, je parlais de ma mère et en fait euh, mon téléphone a bugué et a lancé mon appli Deezer et a lancé la chanson de l'enterrement. La vie est belle d'Indochine. J'ai jamais eu d'explication et mon téléphone n'a jamais rebugué et bon, voilà. Si vous voyez des signes, si vous les interprétez comme des signes, écoutez si ça vous fait du bien, c'est tout ce qui compte. Mmh. Si vous... Et puis chacun ses croyances et euh, là-dessus, de euh, toute façon, on juge pas. Si quelqu'un vous juge, sentez-vous libre de le renvoyer chier. Enfin là, vous faites ce que vous voulez tant que vous faites de mal à personne. Oui, j'aurais aimé justement pouvoir y croire des fois parce que... Enfin, je sais pas, j'aimerais pouvoir croire justement qu'il y a quelque chose derrière, qu'elle me voit encore. Euh, qu'elle est fière de moi. Je sais pas, juste me dire, bah peut-être qu'elle va bien. Je pense que ça m'apaiserait vachement. Il y a un blocage dans mon cerveau, genre vraiment, c'est pas possible, c'est pas compatible pour moi du tout. Chacun ses croyances. Voilà. Globalement, je sais pas comment le résumer, mais je vais vous mettre euh, 10 000 screens. Il y en a plein qui demandent comment remonter la pente, comment faites-vous pour reprendre votre vie et retrouver votre sourire. Euh, ce genre oh, la de... choses. Vous... Bah c'était sûr que la question allait être posée, parce que c'est la... la... une question que même nous, on se pose en fait. Vous allez entendre le truc bateau que vous entendez certainement, des... que ce soit pour le deuil de la perte d'un proche ou le deuil d'une rupture, c'est la même chose, mmh. le temps. Vraiment, moi, ce qui m'a aidé c'est de pouvoir compter sur euh, mon cercle social. Mon ex, il avait déjà euh, perdu euh, quelqu'un, euh, et du coup, c'est con, mais d'avoir quelqu'un qui avait déjà subi ça, qui pouvait m'expliquer que c'était ok, que j'ai des crises d'angoisse, euh, voilà quelques trucs pour les crises d'angoisse, tu peux en parler à ton médecin. Bah du coup, de pouvoir ensuite en parler avec Margot, globalement, en fait, d'avoir des amis qui, même s'ils n'ont pas vécu de deuil était juste là. Je sais pas si on a de la chance de ouf ou si c'est parce qu'on est en psycho. Un cercle social qui est assez ouais, qui est ouf, incroyable et qui était surtout sensible à nos sautes d'humeur, enfin en tout cas aux miennes. C'est con mais en fait quand je repense au jour où j'ai appris l'accident de ma soeur, euh, c'est incroyable. Enfin pour moi c'est une preuve d'amitié incroyable où genre j'ai dit putain les gars là j'ai besoin d'aide. Bim Il y a un de mes potes qui est arrivé à la fac, qui est venu me chercher pour me raccompagner jusqu'à chez moi, qui était là du coup au moment où, euh, où j'ai appris, je me suis effondrée par terre quand j'ai appris que ma soeur était morte. Et lui qui est pas du tout tactile habituellement, il m'a genre juste, il a rien dit. Il a, parce qu'il y a rien, rien qu'on puisse dire malheureusement au, vraiment au moment où on apprend le truc. Il m'a juste pris dans ses bras, il a juste rien dit, on est resté comme ça, je sais même pas combien de temps on est resté comme ça. Et vraiment quand je repense à, à tous ces moments là, c'est con j'en parle avec le sourire alors que c'est le moment le plus atroce de ma vie mais parce que euh, je, me suis, je me suis jamais sentie autant aimée, autant euh, soutenue. Mmh. Essayez si vous, si vous pouvez trouver des personnes, euh, des personnes repères, comme ça, des personnes de soutien en qui vous croyez, en qui vous, avec qui vous vous sentez bien. S'il y en a qui ont déjà vécu ça dans votre entourage, n'hésitez bah, pas à parler, tenter Et encore une fois, les plateformes d'écoute, si jamais vous avez besoin d'aide, ça peut aider dans un premier temps. Et euh, bah, pour remonter la pente, moi perso, euh, en plus des copains, c'est euh, les séances psy. Bah, moi, aujourd'hui, franchement, ça va. Voilà, j'espère que je vais redonner espoir à des gens, mais franchement ça va. Au début c'est tout le temps euh, le bas, t'as l'impression que tu vas jamais pouvoir aller plus bas. Et puis un jour ça va un tout petit peu mieux, mais un tout petit peu, genre juste tu pleures un peu moins. Un super haut, puis après ça va redescendre encore plus bas, tu sais pas pourquoi. Et puis à un moment, je sais pas, ça se stabilise, tu trouves euh, des projets, tu trouves des trucs à faire. Plus ça va, plus je réussis à en parler facilement. Euh, sans pleurer, je veux dire. <rire> ouais, c'est de te mettre dans les projets, en fait. Ouais. Et ton service social. Ouais. Bah, bah du coup, moi, bah, c'est pareil, quoi. Mais effectivement, c'est une question qui est très complexe parce que c'est celle où on aimerait avoir la réponse miracle. Mmh. Mais, Mais euh, on l'a pas. Ouais. On, on l'aura pas. Pour moi, c'est vraiment le temps. S'entourer des bonnes personnes. Euh, essayer de se donner des projets malgré tout. Au début c'est compliqué, au début on se dit je peux pas faire ma vie sans cette personne, mmh. c'est impossible. Et au fur et à mesure du temps la douleur elle s'apaise, on arrive à se mettre des projets et moi je sais qu'il y a quelque chose qui m'apaise beaucoup quand je me dis mon dieu je vais faire ça alors qu'il n'y a pas maman. Je me dis mais si elle était là, elle voudrait que je le fasse, mmh. elle voudrait que je fasse ma vie et que j'avance. Et moi il y a des moments où j'arrive pas à prendre des décisions ou à faire des trucs et je me dis bon oh bah là qu'est-ce qu'elle aurait voulu Lise Dans ouais, quoi elle, voulu... elle aurait voulu que je m'éclate quoi Tu vois c'est con mais je m'étais dit bah merde elle pourra jamais me voir... Euh mon mariage par exemple, c'est moi qui étais témoin à son mariage mmh. et du coup ça c'était un gros truc pour moi de me dire que bah, je pourrais pas ouais, la nommer elle ça c'est un, un gros, gros truc, hein. moi euh, l'une des premières pensées c'est euh, mais euh, en fait je vais avoir 25 ans elle sera pas là, mmh. et en fait elle va jamais connaître mes enfants, elle va jamais me voir enceinte et ça peut être tout et n'importe quoi parce que moi par exemple j'ai même, même pas envie de me marier et ça m'aide juste de me dire euh, ben tant pis, voilà on n'y peut rien mais euh, elle aurait voulu ça comme tu dis ouais. Euh, mmh. de se dire euh, la personne elle, elle aurait pas voulu qu'on s'enfonce ou qu'on s'effondre et qu'on fasse plus rien. Et moi, je pense que c'est ça qui nous a fait bien pour le Mais... master notamment. Ah mmh. ah, elle a dit ah mmh. Bah elle a fait mmh. non parce que <rire> la réponse, je pense qu'on peut pas en donner. Peut-on totalement guérir d'un deuil Des bisous les filles, je vous envoie mon soutien. Vous vous posez des questions là, les frères euh, C'est compliqué, hein Bah, moi je vois pas comment on peut. Moi, c'est une vraie question que je me pose euh, tous les jours. Hein. De, Est-ce que, en fait, un jour, je peux me dire, là, mon deuil il est fait Et je, je, pense, je pense pas. pas. <rire> c'est une vraie question que moi je me pose régulièrement, je me dis euh, est-ce qu'il y a un matin je vais me lever et je me dire Ah mon deuil il est fait Parce qu'il paraît que la dernière étape c'est l'acceptation et en fait c'est le fait que t'es accepté que la personne ne soit plus dans ta vie et que tu que tu que tu es dans le futur, en fait, dans le présent et le futur, et que tu avances dans ta vie, et euh, que tu es plus bloqué par, euh, par le deuil, quoi. On n'oublie jamais la, per la personne, bien évidemment, mais pour moi, en fait, on apprend à vivre sans cette personne. Et c'est le temps qui fait cet apprentissage-là. Ouais, je pense que, pour reprendre le truc des montagnes russes, là, perso, moi, je sens que ça, c'est de ouf espacé, et là, euh, moi, j'ai envie de dire que ça va. Et ça, c'est vachement espacé, et franchement, ça va de mieux en mieux. Et les jours comme aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire... Euh, j'ai envie de dire mon deuil est fait quoi euh, Pas du tout, je, peux, je pourrais jamais euh, le dire aussi clairement mais en tout cas je sens que ça va mieux et franchement j'ai envie de vous redonner espoir et de vous dire mais je vous promets, franchement je vous jure si là vous en chiez votre race je vous promets que ça ira mieux et moi je me souviens qu'au début je comptais les jours j'étais là, putain là ça fait une semaine et j'ai pas pensé à ma soeur alors ah si j'avais ces trucs de culpabilité tiens, à ce moment là de me dire mais, putain mais je suis vraiment égoïste quoi je peux, euh, moi je vous le dis avec le smile, moi j'y crois, je crois en vous et ça va aller mieux, c'est sûr ouais, on vous le promet et c'est sûr que sur le moment on n'y croit pas du tout Enfin, moi je me suis dit mm -hmm. euh, quand ma mère elle est partie euh, j'arriverai jamais à vivre sans ma mère, j'arriverai mm -hmm. plus jamais à être heureuse et en fait si, j'ai envie de dire qu'on apprend à mm -hmm. vivre sans la personne, sans l'oublier vraiment aujourd'hui je peux penser à elle avec le sourire au ouais. début tu fais que chialer ta race, après tu, tu souris, tu es là Oh c'était marrant quand même, tu, tu pleures hein, tu pleures toujours. Et là vraiment aujourd'hui je suis tellement contente de pouvoir parler d'elle, je sais pas j'ai l'impression de, de perpétuer un peu sa mémoire. L'autre jour je rentre, alors je vis chez ma mère pour l'instant, et ma mère était en train de parler au téléphone. Je savais pas avec qui elle était au téléphone. Mon cerveau il s'est dit putain ça doit être Lise. Ouais, ça fait putain. tellement longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. J'ai eu ça. Mais moi ça m'est arrivé plein de fois. Mmh où euh, j'ai pris mon téléphone je me suis dit tiens je vais appeler maman et ça dure pas longtemps et perso ça m'a plus déstabilisé que ça m'a fait du mal mais par contre c'est hyper dur et un autre truc qui est pas cool aussi c'est les cauchemars ou les rêves avec la personne j'en ai pas fait beaucoup, punaise heureusement et là je me réveille et je fais bah non elle est morte et genre comme t'es encore un peu d'empathie, tu pleures, tu pleures, tu pleures ouais, tu te reprends, de ouais. euh, toute façon euh, moi, toutes les premières semaines euh, ça a duré longtemps tous les matins j'avais l'impression de réapprendre la nouvelle Ouais, en vrai. fait je me réveille d'un cauchemar et de, de me dire bah ben non c'est ma réalité c'est horrible, c'est ouais. en fait c'est un coup de marteau euh, tous les matins ah ouais ça je trouve ça intéressant ce n'est pas une question mais peut-être parler du fait qu'au début on est très entouré mais que, alors j'ai pas la suite mais que en gros après euh, on l'est beaucoup moins parce que les gens reprennent leur vie quoi. en gros c'est vrai que tu te prends comme je disais tout à l'heure, une décharge d'amour dans la gueule. Genre, t'as jamais connu ça. Enfin, en tout cas, je vous souhaite que vous ayez tout ce soutien-là. Et c'est vrai que du coup, bah après, normal, euh, eux, ils ont repris leur vie. Et je me suis retrouvée avec mon cercle plus réduit. Mais en fait, ça m'a... J'ai ressenti ce décalage. Ça m'a fait un petit peu de peine. Mais en fait, comme j'avais ces personnes, euh, les gars sûrs, quoi. Vraiment, les gens avec qui euh, tu peux compter, avec qui tu peux parler de tout et de rien, avec qui tu sais que tu peux en parler. Et du coup, ça m'a pas... Peiner plus que ça. Ouais, c'est vrai qu'au début on se sent vachement entouré parce qu'il y a l'enterrement, a... tout le monde est là pour toi en fait, mm. t'es oppressé d'amour, ce qui fait beaucoup de bien et ce qui est hyper important. Mais après les obsèques, moi j'ai envie de dire, le jour de la mort, t'as l'impression que c'est le pire jour. Et en fait pour moi, l'enfer c'est les jours d'après, les... les semaines, les mois d'après. Où t'as vraiment le manque qui s'installe, où tu mm. réalises que la personne elle est vraiment plus là. Et où en plus je trouve que les gens sont moins présents parce que c'est normal, ils ont repris leur vie on peut pas leur en vouloir. Moi je mm. leur en veux pas du tout. Hein. Ah c'est là que ça fait mal je trouve. Du fait les gens au début prennent beaucoup de, beaucoup de tes nouvelles, beaucoup mm. beaucoup. Euh, des fois tous les jours, de, après toutes les semaines et puis ça, ça, ça s'espace. et puis en fait au bout d'un moment ils, ils te demandent plus comment ça va par rapport à ça. Je me sens moins entourée quoi. Euh, moi ça, ça allait parce que du coup j'avais mon ex qui était hyper présent. On habitait ensemble et tout donc dès que j'avais un problème je savais que je pouvais lui en parler. il y avait Je compte plus le nombre de fois où euh, juste il a rien dit, il me tenait dans ses bras et moi je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et du coup j'avais toujours... Euh, euh, il était toujours là. Mes amis les plus proches prennent des nouvelles mais les autres euh, t'en parlent plus en fait et du coup... C'est comme si euh, ça s'était pas passé, et moi j'aime alors que pour moi, c'est encore très vif. Et, et encore une fois, je ne l'en veux pas, parce que c'est normal que chacun reprenne sa vie. non J'allais dire aussi, d'où l'importance de, de demander comment ça va régulièrement aussi. Quoi. Ouais, non, mais juste pour prendre des nouvelles. Si vous avez un proche, ouais, prenez des nouvelles. Oui, de ouf. Et soyez attentif, vous pouvez dire, mais écoute, je trouve que tu t'es un peu renfermée ces derniers temps, est-ce que tu vas bien Et ça peut... Peut-être que ça aura rien à voir avec son deuil, peut-être que ce sera euh, complètement autre chose, mais dans tous les cas, vous êtes là pour, pour lui ou pour elle et c'est ça qui compte. Ah Putain, j'aime bien cette question aussi. Peut-on envoyer un message pour l'anniversaire de la mort à un ami qui a perdu un proche Ah, trop top Ben, la personne qui a pensé à ça, c'est hyper mignon. Moi, ouais. le premier réflexe que ça a, c'est que ça me touche. Moi aussi. De ouf. Moi aussi. Après... <coughs> Alors là, on, on rappelle, là c'est notre, notre ressenti à nous. Ouais. Moi ça me touche trop, euh, quand euh, moi j'ai reçu des messages euh, à l'anniversaire là, euh, ouais. en juillet. Euh, J'en ai reçu plusieurs pour me dire euh, courage, euh, si t'as besoin je suis là, avec des petits cœurs et tout. Et euh, moi ça m'a énormément touchée. Ouais. Et sans dire beaucoup d'autres choses ouais. en plus. juste dire euh, courage si t'as besoin je suis là. Ouais. Moi on m'avait envoyé euh, hello, euh, bah, je pense à toi aujourd'hui, euh, force à toi tu vois vous pouvez le faire et au pire ça, ce sera l'occasion d'en parler et la personne dira bah écoute en fait j'ai pas trop envie d'en parler, j'ai pas trop envie qu'on me rappelle ça. Vous connaissez vos proches, vous savez si c'est quelque chose qui vont apprécier ou pas. Pour moi vous le saurez, vous le saurez. Comment vous, vous aimez que les gens réagissent quand ils apprennent votre deuil Moi j'attends surtout de la compassion et, euh, et juste quelques mots de euh, bah, je suis désolée ou toutes mes condoléances ou de l'empathie ouais. en fait. De l'empathie et ce qui est le plus dur c'est quand les gens réagissent pas en face quand ils répondent pas, alors c'est sûrement que ça vient toucher quelque chose chez eux, hein. qu'ils qu sont gênés, parce ouais, que la mort est un sujet tabou, malheureusement. Mmh. Perso, moi c'est pareil, j'attends mmh. la... une réaction en fait. Mmh. J'attends pas que... Je... c'est pas comme si je venais te dire, euh, je vais pisser. Mmh. Je viens de te dire, ma mère est morte. <rire> yeah. Donc, s'il te plaît, réagis, un minimum. Mmh. Et pour moi, le minimum, c'est de dire, voilà, je, oh, je suis désolée ou... Euh bah je, je suis là si t'as besoin, mmh. ou euh, toutes mes condoléances. Nesquatchtionne, alors là ça va être que pour moi. Comment tu as vécu la fin de vie de la personne Je le vis en ce moment, j'en tremble et pleure. Je suis désolée aussi pour toi. En trembler et en pleurer ça me paraît totalement normal. Euh, là il n'y a que moi qui vais pouvoir répondre parce que du coup moi j'ai connu la fin de vie en fait et cette attente de la mort finalement. C'est une période qui est très dure, qui est vraiment extrêmement compliquée parce qu'on voit la personne se dégrader de jour en jour souffrir parce que malgré les... la morphine, les sédatifs, les machins, euh, la personne en fait, euh, elle est à moitié dans le coma, elle est dans un état et, et j'ai beaucoup culpabilisé de ça et en fait il n'y a pas à culpabiliser de ça, je vous le dis si jamais vous aussi vous ressentez ça, euh, on attendait sa mort mais en fait on avait limite hâte qu'elle décède pour que ses souffrances elles s'arrêtent. Elle était dans un état pendant des jours et des jours et des jours, et en fait, parce qu'on n'a pas encore euh, en France euh, l'euthanasie ça, il n'y a pas ça en France. Et je sais que ma mère me l'a dit, Que elle m'a sorti une phrase, en gros c'est de la torture. Et c'était de la torture et pour elle, forcément, pour elle je pense c'était le pire. Elle souffrait physiquement, moralement, elle savait qu'elle était condamnée. Et ça a été de la torture pour nous de la voir dans cet état et d'être impuissant en fait, et ça a duré des jours et des jours et des jours. Donc comment la gérer Nous ce qu'on faisait c'est qu'avec ma famille on se relayait chacun pour aller à l'hôpital et après euh, j'essayais de décompresser, donc d'aller voir des amis, de discuter avec des amis, de surtout pas m'isoler parce qu'en fait c'est une période qui est très compliquée, tu vois ton proche dans un état qui est mais indescriptible en fait, enfin c'est indescriptible, c'est vraiment... Euh, tu reconnais même plus la personne en fait. Il n'y a pas de recette miracle, je suis désolée que tu vives ça, sincèrement. Et ne culpabilise pas si tu ressens à un moment la hâte qu'elle parte, que la personne parte. Pour la gérer, voilà, je vous, vous, pensez aussi à vous, ne restez pas tout le temps à l'hôpital, je pense il faut aussi avoir des sasses de décompression. Donc faites des choses qui vous font du bien, euh, si c'est parler avec des personnes ou faire des activités, je ne sais pas, mais, euh, mais voilà. Et je suis de tout cœur avec toi en tout cas. Quelles habitudes avez-vous dû apprendre à vous défaire suite à son départ J'ai presque envie de dire tout. Moi bon, je vais dire rien. <rire> C'est horrible. Mais moi ma mère elle faisait partie de mon quotidien vraiment. Je n'y vais pas tout le temps chez elle. Mais par contre euh, on s'envoyait des messages tous les jours. On s'appelait quasiment tous les jours. On se voyait hyper régulièrement. Euh, quand ça allait pas je l'appelais direct. C'était en fait... Ma meilleure amie m'a dit un truc quand ma mère elle est morte, elle m'a dit, je suis triste que ma meilleure amie ait perdu sa meilleure amie. Et je trouve mmh. ça très vrai parce que ma mère, c'était bah, clairement euh, ma meilleure amie en fait. On avait énormément d'habitudes, de petits rituels, de... mais dont on se rend même pas compte. Et en fait, comment s'en défaire, En fait ça se fait par la force des choses, j'ai envie de dire. Mmh. Ben, c'est ponctué, le truc c'est le... un des trucs les plus durs, hein. c'est le deuil c'est ponctué de première fois. Donc, Donc tu dois... dois... Tout, c'est vrai qu'on, c'est fou qu'on l'ait pas abordé d'ailleurs plus ouais. tôt, mais tout, tout, tout était à réapprendre en fait. La première semaine, le premier mois, le premier Noël si vous fêtez Noël, le premier Nouvel An, ça moi ça m'a foutu une claque perso. De me dire que je commençais une année sans ma soeur, la première de toute ma vie, euh, le premier anniversaire ouais. sans elle, ouais, ça, foutu, où euh... là euh, bah, t'as pas le message, t'as pas l'appel, t'as passé la journée à pleurer, la journée de mon anniversaire à pleurer. Euh, son premier anniversaire à elle, qu'elle fêtera pas. Euh, moi il y avait forcément du coup la période où ben, ma nièce aurait dû naître, et c'est con, cool, mais ça peut être mais tout et n'importe quoi, enfin je sais pas, je sais pas, je me suis dit bah, j'ai porté un nouveau vêtement que j'ai kiffé, qu'elle aurait kiffé, je me suis Putain merde elle est pas là pour voir ça Moi par exemple ce qui a été dur ça a été aussi la naissance de ma nièce parce que ma mère a appris que ma belle-sœur était enceinte une semaine avant de mourir premier enfant de la famille, la première personne de la famille que ma mère ne connaît pas et, et ce bébé ne connaîtra pas ma mère En fait je sais pas pourquoi on n'a pas abordé le point plus tôt genre mmh. toutes les premières fois, les, les premiers gros événements mmh. genre moi quand j'ai eu mon diplôme Ouais. Mon premier réflexe euh, en sortant, je me suis dit je vais appeler ma mère. Et après, je me suis dit non, je peux pas l'appeler en fait. Et je me suis dit, mais j'appelle qui J'étais complètement perdue. Là, par exemple, pour la recherche d'emploi, typiquement, c'est à ma soeur que j'envoyais mon CV. C'est elle qui m'aidait pour écrire mes lettres de motivation, enfin qui m'aidait, qui me donnait des tips, etc. Parce que euh, c'est vraiment elle qui m'a un peu coachée pour la rentrée dans le monde professionnel, pour les, euh, les tafs d'été et tout. Mais du coup, là, pour les vrais tafs entre guillemets qu'on cherche en tant que psy. Ben je suis d'aigle qu'elle de ne pas avoir son regard, de ne pas avoir sa créativité pour essayer de détacher ma caricature des autres. Tellement de trucs. Enfin, tu vois, tu disais rien au début. Ouais, bah ben oui oui, mais c'est de. Quand t'as développé, je savais que ça allait faire. Avez-vous senti que vous deviez être forte pour les autres membres de... de votre famille? De ouf Moi pas du tout. Mais. <rire> Qu'est-ce qu'on a en commun, madame Qui êtes-vous <rire> Bah ben, on a perdu quelqu'un. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, c'est vrai. Moi je l'ai senti de ouf bien. parce que. J'avais l'impression, alors ça se trouve ma famille va regarder la vidéo et va faire « frérot, <rire> qu'est-ce que tu racontes ?» Mais j'avais de ouf l'impression d'être la personne qui liait tout le monde. C'est-à-dire que euh, j'étais celle qui allait tout le temps voir ma soeur. Du coup mes parents la voyaient relativement peu. Je m'entendais hyper, je m'entends toujours d'ailleurs très bien avec mon beau-frère, avec mon neveu. Parce que j'avais l'impression d'être celle, le, la plaque tournante de la famille. Ça se dit pas ça La plaque tournante, la, le, le point de liaison tout le monde me parle, tout le monde me parle, je parle à tout le monde, et du coup j'avais de ouf l'impression que ma soeur qui était euh, qui liait aussi beaucoup les personnes, bah, maintenant qu'elle était plus là, c'était à moi de le faire en fait. Je m'entends tellement bien avec mon beau-frère, bah c'est à moi de faire le pont aussi avec le reste de la famille. Euh, c'est à moi, c'est moi qui me mets ce rôle là, hein, clairement. Bah je devais continuer d'avoir ce rôle là et je devais aussi montrer euh, pas l'exemple non plus, mais euh... bah, si ouais je devais, je devais faire genre j'étais forte quoi. Que tout le monde ait une porte pour euh, dire les choses, que.. Euh... Si j'en ressentais besoin et ça, pour le coup, il y a plusieurs membres de ma famille qui ont fermé cette porte-là, qui voulaient pas parler. On parle très peu de ma sœur, par exemple, avec tous les membres de ma famille, à part mon beau-frère. Ouais, bah moi, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti, pas du tout. Je me suis, j'ai pas ressenti le fait que je devais être forte pour les membres de ma famille. Par contre, on s'est tous soutenus. Et mmh. ça, c'est, je suis contente parce que j'avais hyper peur parce qu'on dit souvent que lors d'un décès, euh, bah ça peut briser des familles, notamment à cause de l'héritage, ce genre de conneries. Euh, et en fait. Moi, au contraire, c'était ma mère qui était le, un peu le ciment mmh. de la famille, tu vois. Et euh, du coup, j'avais très peur que la famille euh, se brise, qu'on se voit moins, qu'on ne se parle plus. Et en fait, ça a fait l'effet inverse. Euh, ça nous a vachement rapprochés, ça nous a rappelé que la vie, en fait, euh, <rire> elle peut vite te rattraper. Et te... en fait, que la vie, elle est courte, quoi. Qu'il faut, faut en profiter. Et euh, carpe diem, quoi <rire> et, Mais je n'ai pas ressenti cette pression de « je dois euh, être forte ». Donc euh, j'ai pu craquer, euh, même devant ma famille. Euh, je pense que c'est plus mon frère qui a eu ce rôle-là. Ouais, en vrai, je pense qu'on a répondu à pas mal de vos questions, à balayer en fait beaucoup de choses. Il y a peut-être des sujets qu'on a oublié euh, d'aborder. Mm. Globalement, moi ce que j'ai envie de dire, ce qui vous aidera le plus, ça sera le temps, votre cercle social, vos projets. N'oubliez pas que vous avez un futur, vous, mm. même si la personne n'est plus là. Et au début, ça a fait une douleur horrible de se dire justement... Dans ces projets, il n'y aura pas la personne. Moi, je m'accroche toujours à l'idée de... Elle aurait aimé que je fasse ça. Enfin, que, euh, que je sois heureuse, en fait. Et allez-y, encore une fois, à votre rythme. Genre, il n'y a que vous qui savez. On fait chacune ce qu'on peut. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Franchement, je suis optimiste. On va tous le faire. C'est beau. C'est beau ce que je dis. Oh là là <rire> Non mais c'est une épreuve c'est sûr, c'est une épreuve ouais. horrible à surmonter et euh, à tout âge, hein, mmh. vraiment à tout âge, je pense que perdre un proche à tout âge euh, c'est terrible. J'ai juste envie de vous envoyer plein de force et de courage si vous êtes dans cette période, euh, n'hésitez pas dans les commentaires à vous entraider et mmh. moi je vais euh, y répondre, je vais être du tac au tac. Euh, S'il y a des sujets qu'on Qu a oublié d'aborder, mmh. c'est fort possible. On est ensemble, ok <rire> Bon voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo en tout cas, euh, je dirais pas vous a plu mais en tout cas vous a fait du bien pour ceux qui en ont besoin et j'espère qu'elle aidera certaines personnes. Est-ce que t'as un petit mot pour la fin mmh. Bisous <rire> <rire> Bref, moi, en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous Ciao